Allo Florian Oui allo, est-ce que c'est mieux ça coupe non, non. pas mieux Ah si, ah, là, on... là t'as fini ta phrase <rire> Là c'est bon C'est bon Les chaussettes de l'archiduc bah mais là, pas celle là tiens <rire> Bref. Et tu, tu, tu me coupes ça au montage t'es gentil s'il te plaît non mais attends t'as vu comment il conduit l'autre En plus on a une vidéo l'appui maintenant pour prouver qu'il conduit pas bien <rire> d'ailleurs voilà mais tu te dépêches <rire> <Non. rire> T'es en train de courir après la voiture oh il y a un gros derrière merci euh... non mais ça un fait toujours plaisir, <rire> ça. Ouais, ouais. ouais Ouais je retiens quand même ouvre la bouche ouvre la bouche ouvre la bouche et par ben, contre il mais on dirait qu'il avance au ralenti Aïe, qu'est-ce qui vient d'exploser Ah d'accord, c'est comme ça qu'on ouvre les portes chez toi. Faut juste taper à la porte Ah d'accord oui. Ah d'accord, taper euh... <rire> oui, faut taper à la porte Oh <rire> Jolie patate Arrête de faire trembler le sol, j'arrive pas à viser. Ah, voilà, ça, ça prendra, Alors, t'oublies pas Naïs, hein. Le clap Trap, quand il te donne un cadeau, faut l'utiliser. Tu peux leur envoyer ton pigeon vomi. Parce que j'aime bien, c'est que par terre, t'as des packs de 24 munitions de SMG. Ça dure une demi seconde pour moi. À moi. Et dedans, il y a Mais pas des trucs pour moi. Ah, oh, je suis dégoûté, c'est que pour toi. Arrête de tirer dans les bidons, je crois qu'il y a des gens. Ah mais il a un casque Il a donc pas de point faible Est-ce que l'entrejambe est un point faible ah bah. Si quelqu'un me le tue avant que j'ai le temps de tester aussi. Le rideau c'est un bon camouflage d'enjeu. Hein. Déjà c'est indestructible, ensuite ça protège des radars. <coughs> oh, vous... ah. Mais va pas au corps à corps, t'es pas taillé pour Mais je pas qu'il y a quelqu'un T'as raison, c'est tellement étonnant dans le jeu de trouver des ennemis. C'est bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un Ah merde, il y en a. Des coffres Des coffres Il y a des coffres Toujours de paye Enfin bazooka pas pour moi. <rire> C'est naze <rire> Ah les coffres les plus pourris du monde. Ah Arrête de crier et tire L'abdomen a l'air de son point faible Ah oui, en effet C'était son point faible. Moi je sais pas ce que j'ai gagné. Ah ah Qu'est-ce que t'as encore ah non non non non non <rire> Ah non mais c'est sont pas viser. Il y a des gens Quoi ils sont derrière Non Ah si Ah oui ils sont en train de Ils sont en train de marquer leur téléphone sur la voiture Ah il monte ses fesses Non il faut qu'ils montent ses fesses Fais gaffe il y en a d'autres Ah dis entre ceux qui doivent ouvrir la bouche Et ceux qui doivent montrer leurs fesses Oh <rire> Il y en a combien Trop trop Mais j'aime bien on laisse Brick passer, de toute façon il défonce tout. Oh joli ah, voilà. C'est dommage que je sois le seul à filmer parce que franchement me... voir le berserker en train de piquer un sprint ah, pour coller une ça... droite en pleine tronche... Mais ça Mais tu vois être rien à de, de toute façon, ça trempe de... Tu vois rien de toute façon, ça tremble de partout, il y a des flammes de partout, tu vois plus rien à l'écran, et il y a un mort, pas l'extérieur de toute façon ne voit pas grand chose, on gros un espèce de gros, gros bœuf hurlant et rigolant en train de et foncer de sur les ennemis en faisant des explosions de partout et en faisant trembler l'écran parce que il sait pas marcher silencieusement. Oh un pigeon C'est pas un pigeon, un y a un pigeon vomi. Alors il y a plus de flammes maintenant donc on voit pas forcément beaucoup mieux mais au moins ça arrête de faire trembler l'écran. Attends moi je suis tombé dans le l'eau et j'arrive. Bon <rire> par où on sort Donc pas par, là. Pas la par là, Je sais pas. Apparemment je suis bloqué dans le décor. <rire> ça fait pitié quand même. Ah <rire> oh, je me suis bloqué. C'est pas glorieux. Tiens le dire c'est vraiment pas glorieux. Bon alors moi faut pas que je me bloque. Alors sur la TNT, sur la 1, Naze. Sur la 2, Ah, il Oh y'a un magasin là. C'est ah, oui. okay. <rire> toi il faut pas te le dire deux fois Nick, hein. <rire> <rire> <rire> quoi, <rire> <rire> magasin <rire> <rire> N'importe quoi <rire> Mais ce réflexe féminin. <rire> C'était beau ça. Mais comment t'as fait ton compte l'air hein <rire> bien Bah <rire> comment tu comptes Mais regarde -moi, et ça mérite la capture d'écran là quand même. Comment tu m'as planté la voiture Alors, comment tu récupères ça Oh, c'est beau quand même hein. la Ah, la voiture Mais <rire> bah ben, voilà C'est mon ben, voilà. côté hein. Je sais pas où tu vas, Anaïs, mais t'es en train de te suicider hein. J'arrive, c'était pas trop mal.